Bonjour, donc, euh, je m'appelle Anne, Anne Ben Garba, euh, j'habite à Singapour depuis 5 ans avant ça à Londres et avant ça à Paris. Je travaille pour Rolls-Royce, le motoriste euh, qui ne fait pas des voitures contrairement à ce qu'on pense, qui fait que des moteurs d'avion. Euh, donc on, est, euh, on a complètement vendu la partie euh, business voiture, donc la, la marque existe toujours, mais si vous achetez une Rolls, ce n'est pas du Rolls, en fait, c'est du BMW. Donc nous, on est spécialisé sur les moteurs, les moteurs d'avion. Euh, moteur d'avion de chasse, moteur d'avion civil. Euh, c étant le, le, le civil étant le, le plus gros de l'activité, on fait aussi des activités annexes, type euh, moteur de réacteur nucléaire euh, pour des sous-marins. Donc, c'est des voies très technologiques. Mais moi, je suis juriste de formation. Et donc, euh, j'ai un poste juridique où je m'occupe euh, de tout ce qu'on appelle governance, c'est-à-dire euh, la gestion des entités juridiques qu'on a dans la région. Donc, depuis Singapour, on gère toute l'Asie-Pacifique jusqu'à la Nouvelle-Zélande, la Corée, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam. Donc, on a à peu près une vingtaine d'entités juridiques dans la région et je m'occupe de, de m'assurer que tout est fait légalement dans toutes ces régions-là. Et je m'occupe des relations avec le gouvernement et les autorités singapouriennes, notamment en matière de soutien financier qu'on pourrait obtenir de leur part, gestion des relations avec les agences aussi locales, de recherche, etc. C'est une longue histoire, en fait j'ai atterri à Singapour après un passage à Londres qui devait être un passage de deux ans et finalement on est resté presque neuf. Donc j'ai fait mes études de droit à l'université de Paris. J'étais sur le campus de Malakoff, rue des saint pères donc parcours classique droit. Et à la fin de mon parcours universitaire, j'ai passé des concours administratifs, en particulier sur le ministère de la Défense. Et puis, j'ai commencé sur un poste pas du tout juridique, rien à voir, financier, donc un peu dur, en rame, avec une petite équipe à gérer, etc. Mais finalement, une super expérience. Je suis restée 4 ans, 4-5 ans. J'ai appris énormément de choses. C'était très formateur. J'ai travaillé avec des gens qui étaient très bienveillants et avec qui ça s'est super bien passé. Et puis, c'est pas mal de commencer par un poste dans les finances parce que du coup, on est un peu au cœur du réacteur. On voit vraiment tout ce qu'il faut savoir. Et après, on est un peu plus, on est un peu plus bénéfait. Donc, j'étais à la partie euh, ministère de la Défense, à la partie armement, puisqu'il y a les trois armées. Et puis, à l'armement, on, on prépare les programmes militaires qui vont permettre aux forces armées d'être équipées. Donc, j'ai fait ça quatre ans. Ensuite, je suis passée sur un vrai poste juridique. Et là, pour le coup, je suis restée cinq ans sur un poste juridique dans une direction hyper technique, où j'ai travaillé qu'avec des ingénieurs. J'étais la seule juriste, et donc je les conseillais sur leur projet de coopération internationale. Euh, donc, une partie très intéressante, discussion avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, euh, l'Allemagne, l'Italie. Enfin, c'était très, très intéressant sur des programmes de coopération commun. Et une autre partie où je m'occupais de contrats privés, où on essayait de vendre des prestations à des prestataires type Airbus, etc. Donc je fais ça pendant cinq ans, c'était super et puis euh, j'étais euh, déjà en couple avec qui, euh, la personne qui est devenue mon mari et euh, il décide de se dans un MBA et bien sûr il est pris à Londres et donc là du coup la question se pose de est-ce qu'il part tout seul deux ans, est-ce que je reste à Paris Bon, euh, Je savais qu'il y avait des postes de coopération avec l'Angleterre par le ministère de la Défense donc j'ai euh, postulé, Enfin, euh, j'ai attendu de voir si le poste s'ouvrait, euh, au bout de six mois le poste s'est ouvert donc j'ai postulé et finalement j'ai eu le poste donc je suis partie pour travailler dans le cadre d'un échange entre le ministère de la Défense français et anglais pendant, normalement sur un contrat de deux ans je suis partie pour travailler en tant que cadre au ministère de la Défense anglais à Londres et là j'y suis restée finalement plus de quatre ans sur le poste super expérience, pareil, enfin, vraiment très très bien et bon par contre il y avait une durée maximum à l'échange donc au bout de quatre ans ils n'ont pas pu me renouveler donc on n'avait pas du tout envie de quitter Londres on était très heureux dans notre vie à Londres euh, entre temps, j'avais une petite fille, donc je me suis dit, je fais un petit break, je m'occupe de ma fille pendant un an ou deux. Au bout d'un an quand même, j'en avais un peu assez, donc euh, là, je me suis, euh, pour m'aider dans ma recherche de travail, j'ai décidé de faire un diplôme de droit euh, britannique. Euh, parce que c'était quand même utile, j'avais une bonne expérience anglaise, mais j'étais quand même dans une partie très niche quoi, défense, vraiment très défense. Et je n'avais pas de diplôme de droit britannique, donc euh, pas de droit de common law, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai fait un diplôme de LLM à l'université de Westminster pendant euh, un an et euh, à la fin de mon diplôme, donc en droit international, euh, en droit international commercial, à la fin de mon diplôme, euh, entre temps, j'ai eu un deuxième enfant, tant que j'étais diplômée, parce que j'ai tout fait un peu en même temps, mais euh, donc j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai été diplômée toute contente, je me lance pour chercher du travail mon mari me dit j'ai une super offre à Singapour qu'est-ce qu'on fait sachant que quand il a postulé pour son job il m'a dit je postule mais ne t'inquiète pas j'ai zéro chance de l'avoir euh, c'est pas pour moi mais je vais juste postuler pour dire que j'ai envie de changer et finalement au bout d'un mois d'entretien il a eu le poste et voilà on s'est retrouvé à partir à Singapour moi, la condition, c'était, je par... enfin, d'abord, j'ai vérifié que c'était comme un lot, que ce que j'avais fait à Londres me serait utile et que je pourrais me recaser parce que je n'avais pas l'intention de faire du yoga toute la journée euh, ou de faire autre chose. Quoi. Donc, j'avais vraiment envie de retravailler. Je me disais, ah, non, non, moi, j'ai pas fait tout ça pour euh, repartir et rien faire. Et donc, voilà, donc, on s'est euh, lancé un peu sans avoir jamais mis les pieds à Singapour. Et on s'est dit, bon, ben, on essaye, on verra bien. Et voilà, donc euh, c'est comme ça qu'on se retrouvé à Singapour il y a 5 euh, ans. Singapour avec deux jeunes enfants comme on a actuellement, c'est parfait. C'est extrêmement safe, euh, je fais du franglais, hein, pardon, mais c est, c est, enfin, il y a vraiment beaucoup de sécurité, il n'y a pas de problème. Ils sont dans une bonne école, c'est petit, on se déplace facilement. Euh, euh, on a une nounou qui est avec nous, qui habite avec nous, qui s'occupe des enfants. Donc pour travailler, ce n'est pas la cour, ce pas... Donc il y, a, il y a tout un contexte qui fait que la vie est très facile. Euh, après il faut aimer la chaleur c'est 35 degrés toute l'année 90% d'humidité euh, moi j'ai eu du mal avec ça vraiment hein. je, je, au début je me disais oh, bah, c'est un sauna, c'est pas possible de vivre là-dedans il n'y a pas de saison euh, on est sur 12 heures de jour, 12 heures de nuit tout le temps on est sur l'équateur donc ça ne change pas euh, on a vraiment des conditions tropicales euh, donc ça c'est ce, qu enfin, ce que je trouve le moins agréable et en même temps il y a plein de gens qui ont parlé des expatriés ici vous dites, oh, moi c'est ce que j'adore c'est être en tombe toute l'année moi, j'aimerais bien mettre un manteau, des chaussures, tout ça, habillé, bon. Euh, ça, c'est ce qui me manque un peu. Le retour en France ou le retour en Europe, il est envisageable. Je pense que, curieusement, on ne enfin, se projette pas vraiment, enfin, on ne s'est jamais vraiment posé la question, on se laisse un peu aller. Euh, je pense qu'on a des enfants qui rêvent que d'une chose, qui n'ont jamais vécu en France, mais qui rêvent que d'une chose, c'est d'y aller, enfin, c'est d'y vivre. En fait, ils ont la sensation que c'est là qu'il y a la famille, donc c'est là qu'il faudrait être. Euh, et avec le Covid, c'est vrai que bon, ça, ça, ne, ça rend les choses encore plus difficiles parce qu'on est dans une situation, par contre, à Singapour, où ils ont complètement fermé les frontières. Donc, on, concrètement, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir parce qu'on ne peut pas revenir. Jusqu'à présent, notre mode de vie ne nous gênait pas parce que la famille venait nous voir, on allait les voir, donc on trouvait un équilibre. Voilà. Maintenant, le fait qu'on soit, qu soit vraiment très isolé ici, on se pose des questions. Maintenant, est-ce qu'on rentrerait en France ou est-ce qu'on rentrerait à Londres On ne sait pas trop où est-ce qu'on rentrera ailleurs où, euh, voilà. donc après euh, je pense quand même que profondément on est quand même de culture française euh, j'ai un attachement particulier à l'Angleterre, mes deux enfants y sont nés voilà. mais c'est vrai que c'est un peu difficile de dire où est-ce qu'on est qu ira plus tard alors le, le, le plus grand défi euh, c'est de, de, de savoir s'adapter enfin, au mode de fonctionnement des gens avec qui vous travaillez euh, parce que finalement on n'a pas les mêmes limites on n'a pas les mêmes façons de se positionner il y a des choses qui sont acceptables dans l'environnement le, de travail en France qui ne le sont pas du tout en Angleterre qui le sont encore moins à Singapour euh, c'est un détail mais bon, moi dans mon ancien travail à Paris si j'étais un petit peu en retard en Réunion je passais inaperçue, je jamais la dernière à Londres, enfin moi au Royaume-Uni en tous les cas au MOD personne n'était en retard en Réunion donc vous, enfin, si vous êtes française et qu'en plus vous arrivez en retard alors là vraiment c'est la fiche totale ça faut pas faire et à Singapour c'est pareil alors, il faut arriver à, à savoir se positionner et à savoir ce qui est acceptable et ce qui n'est pas euh, dans le quotidien et dans la façon de travailler avec les gens euh, après euh, moi je trouve que c'est une vraie richesse et que il y, y a plein de traditions aussi à Singapour qu'on apprend parce que justement ça un melting Pot il y, a la, il y a à la fois la culture indienne, la culture malaise malaisienne et la culture chinoise qui sont très prégnantes et du coup, euh, et du coup on découvre plein de choses, plein de, plein de façons de vivre, plein de traditions. Voilà, c'est un vrai challenge. Après j'imagine que quelqu'un qui déboule de, à Paris ou en France se dit, euh, vit exactement la même chose, et se dit qu'on a vraiment des façons de vivre différentes, des habitudes particulières qui sont, euh, voilà. Et il faut saisir les opportunités, il ne faut pas hésiter à se lancer il ne faut pas hésiter à changer, je me suis accrochée et en fait, finalement j'ai appris plein de choses et tout, ça, tout ce que j'ai appris sur ce premier poste m'a vraiment beaucoup servi par, partout après et, euh, et puis après il faut saisir les opportunités, il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs ce qui se passe il euh, ne faut, pas, faut pas avoir peur de, de, du changement, il y a toujours quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose de positif dans un changement même si ce n'est pas ce que vous voulez au départ, moi je suis partie à Singapour un peu en reculant j'ai adoré ma vie à Londres. J'avais déjà recommencé, enfin plus ou moins. J'étais en négociation pour être devenir prof de TD à l'université de Westminster parce que c'était très bien passé avec mon, mon maître de conférence qui m'avait dit ouais je te garderai bien. Donc j'avais plein d'amis, on était installé depuis huit ans. et J'avais pas du tout envie de bouger. Je me suis dit euh, bon, voilà, oh un Sargapour que je vais faire là-bas. Et finalement, on y est très bien. Euh, J'ai appris plein de nouvelles choses. On a découvert toute l'Asie parce qu'on vit dans une toute petite île minuscule. Donc en fait, on, dès on part, on part, euh, ben on part dans des endroits super chouettes. On part à Bali. Bali, c'est la porte à côté. Quoi. On va à Bali comme on va en Normandie quand on habite Paris. Donc, enfin, voilà. il y a plein de surprises. Et euh, c'est super de travailler avec des gens différents. Il faut, faut, faut s'adapter, il faut, faut ajuster un peu la façon dont on fonctionne. Mais c'est pas plus mal et puis euh, et puis on prend on prend on apprend euh, et voilà donc moi je moi je trouve que enfin faut vraiment faut se donner faut donner des chances aux choses et puis il faut, faut essayer moi ce qui m'a frappé c'est la façon dont euh, un anglais enfin ou un britannique euh, peut dire non c'est-à-dire que jamais il va vous dire non frontalement et euh, moi, j'ai assisté à des réunions quand j'étais au ministère de la Défense anglais. Donc, j'étais française, mais j'étais du côté britannique. Et on avait des réunions avec les Français. Donc en principe, c'était le genre de choses où ils me disaient, non, là, c'est les limites, là, tu ne rentres pas. Bon, pour quelques réunions, j'ai été autorisée à rentrer sur des projets franco-britanniques à l'époque. Et on me disait, bah, tu viens, mais toi, tu es anglaise, hein, d'accord Tu es du côté britannique. D'accord, d'accord. Donc je ne disais rien, mais je voyais, en fait, moi, je voyais toute la réunion se passer. Je voyais les Français qui parlaient du projet, les Anglais qui répondaient. Et je voyais très bien que les Anglais, ça n'irait pas plus loin. Ils n'étaient pas intéressés, ça ne les intéressait pas. Donc poliment, ils disaient, ah, oui, on... on Oh, ça, ça peut être intéressant, il faut voir. Enfin, vraiment, ils tournaient les phrases de façon très polie, mais c'était non. Et je voyais les Français qui étaient hyper ils se disaient, Ah, c'est génial, ils ont mordu. Et à la fin, euh, ils m'appelaient parce qu'ils savaient que j'étais dans la salle, ils me disaient, T'as vu, ça s'est super bien passé. Hein? Ils sont hyper motivés. Je disais, Non, non, vous n'avez rien compris, ils vous ont dit non. Hein? Comment ça, ils ont dit, Non, non, ils ont dit que c'était intéressant. Oui, quand ils disent, C'est quoi interesting, ça veut dire c'est non. C'est pour ne pas te dire non parce qu'ils sont polis et que ça se fait pas mais ils ne sont pas intéressés, ça n'ira pas plus loin, laissez tomber, enfin c'est mort. Et vraiment, moi j'avais appris à décoder ça en travaillant avec eux, parce que je les voyais, enfin c ils ne font pas ça qu'avec les Français, c'est-à-dire que c'est leur mode de fonctionnement. Jamais frontalement ils vont vous dire non. Enfin, entre eux ils ne se disent pas non, ils se disent les choses de façon un peu détournée, et moi je l'avais vu, et les Français vraiment ne captaient pas. Donc euh, ça c'est vraiment des subtilités où dans le langage, effectivement, ils n'ont pas dit non. Donc, pour les Français, c'était oui, mais tout le reste disait non. En fait, voilà. Alors, une expérience à l'international, euh, ça apporte sur le CV parce que ça, ça prouve que vous êtes mobile, que vous êtes quelqu'un qui sait s'adapter. Donc, je pense que pour un employeur, voir quelqu'un qui a été capable d'aller vivre ailleurs, de se mettre en difficulté, parce que être loin de chez soi, c'est se mettre en difficulté. Euh, quelque part, c'est toujours accepter de ne de, de pas être dans sa zone et de se dire, bon, bah, je vais aller voir plus loin. Et plus on s'éloigne et plus, a priori, c'est difficile. Euh, donc, moi, je pense que sur le CV, ça apporte euh, des qualités d'adaptabilité pour l'employeur. Et puis, euh, et puis euh, ça apporte aussi un petit personnel énormément. Enfin, une expérience internationale, ça vous oblige d'abord à vous exprimer dans une langue qui n'est pas la vôtre. Donc, euh, ça, c'est un vrai challenge au quotidien et moi j'ai remarqué que je pense que je n'ai pas tout à fait la même personnalité quand je suis dans un contexte francophone de quand je suis dans un contexte anglo-saxon d'abord parce que je m'ajuste à la culture en face et je sais qu'il y a des blagues qui ne sont pas forcément ou voilà, des choses comme ça, des jokes qui ne vont pas passer et puis parce que je n'ai pas la possibilité de faire toutes les blagues que j'aurais pu faire en français qui est ma langue maternelle donc, donc du coup on se, on se repositionne mais c'est un vrai challenge de travailler dans une langue qui n'est pas la sienne. Et ça, c'est important, ça, ça prouve que vous êtes capable de, de vous pousser. Je pense que ça pousse les gens, ça, ça vous pose vraiment personnellement. Euh, et on apprend énormément sur soi, sur ses limites. Enfin, moi, je, moi, je pense qu'on m'aurait dit, euh, il y a 20, à 20 ans, euh, bah, tu vas vivre à Singapour et puis tu travailles dans un environnement anglo-saxon avec que des, anglo enfin, que des gens qui parleront anglais, avec une majorité de collègues singapouriens, des anglais, euh, Enfin, des gens du monde entier, on m'aurait dit Tu vas faire ça, tu seras à Singapour, euh, par euh, 35 degrés, 90% d'humidité. Je me suis dit oh Non, non, non, c'est pas moi, non, non, ça, je ne ferai pas ça, hein. vraiment. Et je pense que, euh, en fait, d'aller voir ailleurs et de faire une expérience internationale, ça vous ça, vous, ça pousse vos limites.